Coucou à tous, c'est Charlie et aujourd'hui attention test lingerie de luxe. Alors, souvent la plupart du temps quand je vous fais un test c'est une boutique partenaire qui m'a envoyé soit une lingerie soit soit le sexoy que le test. Sauf exception. Euh, bizarrement les exceptions c'est toujours pour le truc hyper cher c'est très étrange. Hein. Par exemple le bas dragon. Donc le bas dragon c'était pas du tout offert par la marque hein, et ça coûtait un bras. C'était offert par un fan. Là, c'est mon fan number one, j'ai nommé My Barbu, qui m'a offert cette sublime lingerie de Bad Star lingerie. Alors Batstar lingerie, euh, dis-toi bien que là, on est dans de la lingerie euh, un peu luxe, quoi. C'est une marque française, tout est fait main. Quand tu commandes ta lingerie, tu n'attends pas à ce que, parce que tu as commandé le mardi, tu vas l'avoir par Amazon Prime le jeudi. Que dalle. Euh, ça a été hyper long hein, de recevoir ouais. euh, euh, mois, un mois et demi, je crois. Ou deux, je ne sais plus. Ouais. Et où tu pas de nouvelles, mais il ne faut pas s'inquiéter. En fait, hein. On a envoyé des mails en disant qu'est-ce qui se passe Mais c'est normal. En fait, ils font, euh, quand ils reçoivent les commandes, en fait, ils font... Euh, sur mesure... Euh, non, pas sur mesure. Enfin, sur la, à, à, fond à, fond à en la mesure. taille que tu as demandé, pas sur mesure. Mais ils font les lingeries au fur et à mesure, à flux tendu. Donc, euh, bah, c'est un peu long parce que je pense que quand tu commandes, tu n'es pas le seul à avoir commandé. On oublie souvent ça, on se dit, bah ça va, à un moment donné, tu peux pas mettre de moi un coudre de string quoi. Et ouais, mais il y en a plein d'autres qui ont commandé en string. Et c'est pas un string euh, de base, quoi, tu as vu. Alors, euh, déjà, ce que tu reçois, c'est ça, déjà que la sauce, c'est-à-dire que tu as la, la, la, la grande pochette pour ranger ta lingerie qui peut te servir après de méga grosses trousses de toilette, de maquillage, etc. Et dedans, nous avons emballé dans des petits sachets. C'est pesé. Alors, oui, c'est du, du plastique, mais, mais emballé dans des petits sachets pour pas que... Euh, ça s'abîme pour pas que ça se tâche Pour pas que, voilà euh, vous, euh, Là c'est un ensemble euh, top Plus string Et bonne surprise Ils ont même offert des cadeaux euh, Parce que je crois que ça avait été particulièrement long pour nous Je sais plus pourquoi Et où du coup ils nous ont offert des cadeaux Mais il y a eu le euh, un confinement au milieu Ah bon Oui ah bah voilà. Alors euh, Dans les cadeaux J'adore Petit ras de cou. Qui est fait exactement avec le même euh, lanière que celle qu'on va retrouver sur le string et, euh, et sur le top. Donc, vous voyez, c'est de l'élastique euh, solide, euh, épais, large et euh, qui ne va pas non plus te serrer le kiki. Avec euh, des attaches qui sont... Je pense que c'est du métal et pas du plastoc. Hein. Je pense que c'est du oh, métal. Ah oui, c'est du métal. Voilà. Donc... Je vais de suite mettre mon petit rat de cou. Tu aimes quand j'ai des ras de cou Ouais, ça me va bien. Alors, l'ensemble là, euh, en fait, je vais l'enlever après. Mais je vais juste le mettre parce que du coup, ça ne va pas aller avec celui <rire> l'ensemble l'ensemble qui m'a été offert. C'est bon Ouais, Tu m'as bon. ras du cou, Donc, ils nous ont offert, ils m'ont offert euh, le petit rat de cou. Et ils ont aussi offert un petit string euh, ouvert. Voilà. Hop. Avec... Le petit détail que j'aime bien, la petite fleur en broderie, hop, juste là. On retrouve une petite résille fine, dentelle, hop, très ouvert, Simple, classique, efficace. Ça, c'est le cadeau. Ça, c'est juste le cadeau, ok Maintenant, on va passer à le cadeau que m'a fait mon barbu. Euh, ça, c'était la commande. Alors, on a un top. C'est trop beau. Ça me fait trop penser. Je sais pas si moi gamine, j'adorais regarder le patinage artistique. Je trouvais ça fascinant, je trouvais ça hyper beau. Et les meufs, t'avais toujours l'impression qu'elles étaient quasiment nues, avec des petits bijoux ou des paillettes partout. Bah ben là, c'est un peu l'esprit. C'est-à-dire que euh, c'est super bien fait. Euh, hop, vous avez le top qui s'accroche comme ça. Voyez. Oh, je peux le mettre par-dessus ma robe du coup. Trop bien. Attends, hop, faut que j'enlève l'autre. Bon, bref, hop. Vous avez l'élastique qui passe dessous, vous voyez, pour tenir, pour être sûr que ça tient. Regardez les coutures. Voilà. Voilà, qualité des coutures. Et regardez aussi que ça... Ah non, j'ai cru que c'était en doublé. Non, mais non. Hop, Pff. Pff. L'élastique qu'on met sous les seins Hop euh, assez simple à accrocher Alors par contre j'ai pas vu si c'était réglable leur appris Et Donc là vous voyez pas bien mais du coup ça fait vraiment le truc Transparence avec Ah si on voit que c'est transparent en blanc Et sur ça noir. fait vraiment comme un C'est un top c'est comme si tu avais un bijou euh, Que tu portais un bijou de poitrine quoi Je trouve ça hyper beau Donc ça le modèle que je vous montre C'est le modèle Nebula et le string. Trop beau. Là, on est beaucoup sur une ambiance euh, inspiration euh, bondage. Ça peut faire penser à du bordel euh, ouais. un peu. Carrément. Alors, c'est pas dans ce sens-là. Mais tu vas pas l'empiler Non, je montre. Hop, donc devant, on a ce lassage-là. Vous voyez Comme ça. On retrouve la même résille sur le string proprement dit que sur le top. Et à l'arrière, vous avez, comme ça, un gros anneau qui vient se caler au creux des reins. Au niveau des réglages, comme vous le voyez, alors il y a quand même des tailles, hein. je ne sais plus ce que c'est la taille, je crois que c'est small, medium, je ne sais plus. Mais vous avez des réglages après pour adapter à votre morphologie, puisque ça, ça peut se régler pour être plus ou moins serré. Hein. Si c'est genre juste après les fêtes de Noël, que tu n'as pas envie de ressembler à un gigot, tu mets un peu de mou si euh, c'est l'été, t'as la shape, euh, t'as mangé que de la pastèque et t'as fait du sport comme une tarée, tu resserres. Mais euh, voilà. C'est de la super bonne qualité. Franchement, euh, sur les coutures, sur la qualité des élastiques, euh, je trouve ça très très bien foutu. Et je veux voir, j'enlève le top, je veux voir si c'est réglable aussi au niveau du top. Oh, oui. Hop. Il me semble que oui, hein. C'est juste par où je ressors. Et là, dans ces cas-là, il faut toujours que je respire très fort. Si d'un coup je me retrouve coincée dans un vêtement, c'est horrible. Hein dans une botte, elle a failli déchiqueter la botte à coups de ciseaux. Vous voyez le ciseau à volaille. J'ai cru qu'elle attaquait les bottes en cuir, super marque, et tout super mal. J'ai cru qu'elle les reprenait à coups de ciseau pour pouvoir enlever son pied. Sinon, elle n'a pas de problème avec la contrainte. Elle a pas de enfermement, nos problèmes, quoi. C'est take it easy. Parce que c'était une botte, hein. c'était même pas son cou, c'était son <rire> pied, quoi. Dans une fringue aussi, dans une robe de la putain. Oui, c'est ça. Frappe, la... roi, ouais, ah -moi ah une robe, c'est filmer un couteau. Non, non, non, on va respirer, arrête de. Oui, mais tu n'y arrives pas, ben, arrête de bouger. Et je crois que je vais besoin d'un coup de main, ça va m'énerver. <rire> en fait, tu sais que tu peux passer la tête. Parce que bon, pour ceux qui connaissent Castaneda, c'est vraiment le profil de Castaneda. <rire> la lanière de, de cou, elle le tire comme une bourrine pour arracher la, la lanière. C'est réglable, alors donc on en parlait. <rire> euh, on peut régler du coup à la largeur du dos. Euh, donc euh, voilà, on est sur, euh, moi je trouve ça très très beau. Alors ce modèle Nebula, je crois qu'il est déclinable en plusieurs euh, couleurs, en plusieurs coloris. Sur euh... Euh, blanc et noir je crois. Je sais pas, c'est toi qui me l'as offert donc ouais. je ne peux pas te dire. Alors sur l'ensemble de la gamme Bad Star, vous pouvez découvrir leurs modèles par leur Facebook, par leur site, tout ça. Il euh, y a beaucoup des choses comme ça, euh, des bustiers, des, euh, des bodys, un côté euh, un peu patineuse là avec vraiment des arabesques, un truc très floral ou ornemental, bijoux. Et on retrouve aussi beaucoup ce côté lanière qu'il peut y avoir chez Bordel ou Bobby Bams, par exemple. Euh, côté tarif, ben, sachant que tout est fait main, euh, à la demande, euh, on est sur une lingerie de luxe, mais qui ne vaut pas plus cher qu'un ensemble Obad. Il faut capter que chez Obad, euh, un soutien-gorge, en moyenne, c'est entre 100 et 120 euros, le soutif. Et le string, euh, on commence à une soixantaine d'euros. Le string de base. Est string simple, hein, euh... voilà. Pas le shorty très travaillé, dentelle et tout. Euh, là, pour cet ensemble, il euh, y en a pour. Euh, combien je, t... euh, je crois que c'est 187 dollars. Ça, c'est avec les frais de port. Ouais. Donc sans les frais de port. Et je crois qu'il y a pas mal de frais de port. Il y a 18 dollars de frais ouais. de port. Euh, je crois qu'on est à 160. Euh, bah, 4, bah, 160. Non, 169. 170 dollars en gros. Ouais. Euh, bah c'est ça, 170 et... Donc 150, euh, 150... 160 euros. Ouais, ouais c'est ça. Donc 170 euros pour l'ensemble. Ils t'ont fait des petits cadeaux, t'as un super emballage. Et c'est de la super qualité, quoi. Donc euh, Je trouve que euh, on est sur un ratio tout à fait... Euh, tu, tu payes la qualité. C'est moins cher, je crois, que, par exemple, Bordel. Parce que ah, Bordel, oui. en plus, t'as... Ah. Euh, bordel, on est plus sur 300 dollars le soutif. Et en plus, bordel, tu as des, des frais de douane. Parce que comme ça vient d'Angleterre, il y a de la douane en plus à payer. Donc, euh, bordel, c'est vraiment euh, très, très, très, très cher, quoi. Donc, euh, ben, c'est super beau, quoi. Alors après, je ne les ai pas encore lavés. Je ne sais pas, il n'y a pas d'indication sur comment laver. Moi, ma sensation, c'est laver à, à l'eau la froide à la main. Tu oublies la machine, en fait. Vu que c'est tout plein de petits détails et tout, c'est évident que ça va se défoncer à la machine. Parce que la... la... Oh, c'est ça, c'est à des points de couture en fait En fait, t'as des points d'accroche Hop Ou à intervalles réguliers euh, est, elle, elle est cousue en fait La broderie qui est dessus Ce qui fait que vous voyez, il y a de l'air Tu peux passer dessous à des, Voilà, tu peux bah, Ce tu qui permet dessous. de s'ajuster au corps Voilà, donc en fait, tu peux vraiment passer dessous Et tu as euh, une partie Vraiment, as ton bandeau de mm, Ornemental Qui est cousu par endroits à euh, ta résille de base qui sert de structure à ton top. Mais écoutez, je crois que maintenant, il va falloir passer à l'essayage sans la robe noire. Alors, l'essayage, évidemment, euh, ça va être disponible sur mon site. Je mettrai une petite sélection de photos aussi euh, sur mon fan club, hein, pour les membres de mon fan club. Et euh, si vous voulez découvrir les photos, bah, c'est sur mon site charlie-tentra.fr. Et puis, bah, je vous donne euh, mes sensations d'essayage, la texture... Euh, et euh, si je me sens jolie, parce qu'il si, euh, y a qu l'objectif et il y a le subjectif Donc vous donnerai mon point de vue subjectif et vous aurez le point de vue objectif Qui n'est pas vraiment puisqu'il m'aime d'amour et follement euh, de mon barbu Et puis vous aurez les photos pour vous faire, vous, votre point de vue Voilà, allez, à tout de suite Alors, j'ai essayé la lingerie Bad Star, le modèle Nebula. Euh, vous savez quoi Quand je porte la lingerie, le modèle, l'ensemble le, Nebula, quand je porte l'ensemble Nebula, je me sens... Nébula. Like your star. You know what I'm your star. I'm your bad star. Ouais. Elle est nulle, ma blague, mais j'en suis ouais. hyper fière. Quand bah, tu penses, la, que... la, la légerie nébula, tu es nébuleuse, hein, surtout. Ah, spéciale dédicace à Lolo. Nébuleux <rire> Ami nébuleux Non, c'est super beau, en fait. C'est sexy, euh, c'est ah, oui, extrêmement sexy. pas bulgaire, Non. mais vraiment pas, quoi. C'est vraiment hyper beau. Et euh, sur le... Alors j'ai tout rangé, mais vous revoyez le début de la vidéo, vous allez sur mon site. Hein, si vous voulez, vous ne rappelez pas de la lingerie à quoi elle ressemble. Euh, déjà faites-vous soigner. Et après, allez sur mon site. Voilà, c'est sympa d'aller sur mon site. Euh, J'avais peur que ça se gratte un peu, vous voyez, la dentelle avec les petites diamants euh, là. Et en fait, vu que c'est doublé avec la petite résille, ça gratte à peine. J'ai des robes euh, de vêtements qui me grattent 15 fois plus. Des ça robes ça. de vêtements Ouais, mais... Wow. Laissez-moi Alors, si vous voulez être nébuleux, portez la lingerie nébule. Ouais oh, Je vais faire le prochain test avec Lolo. Alors là, accrochez-vous. Vous ne me supportez pas, mais vous allez adorer le détester. Mais... Euh, C'est-à-dire qu'à la, la fin, vous ne saurez plus si c'est un test sextoy, une partition de Chopin, euh, un trépé Conférons sur le euh, Voilà. Bref. Euh, en fait, c'est hyper confortable et agréable à porter. Le string avec le, le, le, les lanières là, un peu bondage. Alors, je sais pas si ça fait gigot, je n'ai pas vu les photos. Non, quoi. non, non, non. Fait... Ou alors, j'ai beaucoup plus d'affinité pour un gigot que ce que je croyais. <rire> mais alors, ça fait pas gigot. Et en plus, c'est hyper agréable à porter parce qu'elles sont larges. Ça coupe pas du tout les chairs, au contraire, ça épouse la forme et tu te sens tenu mais pas serré en fait. Des fois, il y a des lingeries où tu te sens un peu enfermé dedans. Là, c'est juste hyper agréable à porter. Quoi. Euh, voilà. Et en plus, tu peux euh, juste écarter. Parce que des fois, tu te dis, « Mais cette lingerie, c'est quand même con de l'enlever. Euh, et on a testé. Tu peux juste écarter l'élastique du string pour baiser. Ça pose aucun problème. Et du coup, tu baises et c'est beau et c'est classe et c'est badster. Et puis euh, le string en fait il est plein en entier Donc il n'y a pas le côté ficelle qui peut non. être désagréable C'est vraiment une résille comme une culotte en fait ouais, ouais, hein, Mais en forme de string C'est ça mais c'est vraiment hyper confortable Parce que des fois t'as des... Alors c'est pas un string ouvert Des fois t'as des strings ouverts où ça peut un peu être... Comment ça se pose sur les... Euh, de chaque côté euh, oui, du pubis ça il peut être ça, un peu scillant ou... Certaines anatomies, le string ficelle, Oui. Ficelle. Et là, c'est large, voilà. déjà, ça va juste Comme une culotte. et l'élastique, il est large en plus. Ouais. Comme une culotte. C'est ça. Non, non, il est, il, est, il est vraiment hyper confortable à porter, hyper beau, hyper classe, hyper bien fait. Euh, je suis totalement fan de Bad Star lingerie, je tiens à le dire. Donc, si vous voulez m'offrir euh, d'autres lingeries de Bad Star, vous le pouvez, hein. sur mon site, il y a un petit onglet wishlist cadeau. Euh, J'ai un pot commun, n'hésitez pas à me faire des donations pour que je puisse tester d'autres modèles de la lingerie Bad Star. Si Bad Star m'entend et qu'ils ont besoin d'un peu de promotion, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des modèles, je le prendrai pas mal, c'est promis. Et, euh, et puis, bah pour avoir toutes les infos pour vous offrir la lingerie, on vous met le lien sur l'article, en bas aussi dans les commentaires. On vous met leurs réseaux sociaux. Après, vous êtes grand, vous vous débrouillez charlie tentrafr c'est le nom de mon site. Et sinon, là, par le côté, vous avez mon Linktree. Par mon Linktree, vous avez accès à tout. Mon site, le côté test sextoy, les lectures érotiques, le côté plus porn, les fan clubs, les fan clubs porn, et les fan clubs soutien du site, soutien des lectures, aka Patreon. Voilà. Je vous fais des énormes bisous. Et, euh, et ben vous savez quoi Soyez des stars, des bad stars. Акцион!